Du le mec m'a rappelé trois jours plus tard et puis voilà. Ouais bah ben c'est cool, j'ai donc a une Ouais après quand on finisse de m'installer, quoi, faire du carton, la C'est pour ça que les présidents américains ils payent d'un coup quand ils commencent leur job. C'est après le briefing des services secrets sur les aliens et les forces du surnaturel. Ah, ouais, c'est logique, quoi. Hein. Parce que tu dis, quoi toi, en bus Bah, non, pas forcément, mais au moins, c'est logique, quoi. Hein. Ouais. Bon, les gars, on va peut-être s'y mettre, non On prend un selfie ou quoi Ouais Allez. Techniquement, c'est un selfie, hein. Ah. Véronique, s'il te plaît, arrête avec ça. À chaque soirée, tu nous bassines. À chaque soirée, tu nous bassines. On bassine. est plusieurs, on dit selfie, pas selfie. Mais le pire, c'est que vous m'écoutez en plus. Mais non, vous continuez à dire selfie. Attends, attends, attends. Quand tu si on veut sur les on se commandes un panino. Bah évidemment, pas c'est pluriel. Wow. Véronique, tu viens pour une fois et je te chète oui, le derrière. On arrête avec le menace, là. D'accord. Moi, ouais, on la prend cette photo. Derrière Véronique. Cheese. Allez. Avec toi. Bon. Pas bon. Eh, regarde. Ah bah il est super la photo. Non mais regarde là, c'est qui lui Tu le connais Non. C'est peut-être un pote de Sacha. Pourquoi Sacha je sais pas, il a une tête avec pote avec Sacha... Sacha Quoi Regarde Il y a un mec qu'on me connaît pas dessus, tu vois qui c'est Non, du tout Attends, tu peux voir Ah non, j'ai note de cons là-dessus, Vous voulais pas le faire les gars Vas-y, rends-moi ça Il y a un gars qu'on connaît pas sur la photo Vous quoi Arrêtez ça tout de suite, c'est pas drôle hein C'est un fantôme Non N'importe quoi. ça n'existe pas les fantômes Il y a un mec qu'on connaît pas sur le selfie, il y a que nous ici ça veut pas dire que c'est un fantôme et c'est un selvise. Non mais regarde, quand tu prends des photos en Argentine et que le négatif est développé à la bonne température, tu peux voir apparaître des ectoplasmes. Par exemple, en 1919, dans les Hampshire, le capitaine Victor Godard avait un équipage... C'est n'importe quoi oh. Sortez tous vos téléphones Regardez partout, il est sur toutes nos photos de la soirée, il est sur ta story tout à l'heure, sur mon post Instagram, il est sur toutes nos photos D'après mes informations sur la ville de Paris, ce quartier et ce bâtiment, il se pourrait que quelqu'un soit mort ici il y a 40 ans. Et où est-ce que t'as trouvé tout ça Et aussi, t'étais où depuis tout à l'heure En 1977, il y avait deux occupants ici, un couple. Le type s'apprêtait à la demander en mariage quand elle l'a quitté, elle a entièrement disparu de sa vie. Des témoignages ont révélé qu'elle avait en fait gagné au loto et décidé de changer de vie. Mais c'est affreux On ouais, n'a pas comme ça, je refais pareil. Du coup, il s'est tué le type Et depuis, il hante de l'appartement Personne ne hante quoi que ce soit ici Pour faire simple, non, puis oui, puis si, si, absolument. En fait, l'histoire s'est retrouvée dans les journaux parce qu'elle s'est terminée de manière très sordide et curieusement absurde. Juste après que la femme soit partie, un cambrioleur apparemment instable est entré par effraction. Le type avait en main la bague qu'il avait achetée pour demander sa compagne en mariage et il a refusé de s'en défaire. Résultat, il s'est fait planter. Oh, je vais m'évanouir. Et du coup c'est lui le fantôme. Il a pas de fantôme. Tu vois bien que si, je vous jure je vais m'évanouir. Pourtant en croire mes ouvrages sur l'histoire de Paris, ceux sur les fondations de vitesse et cette carte des courants théoriques, on est à la fois sur un ancien cimetière secte et pile poil sur un nœud de puissance cosmique. C'est n'importe quoi. Ce Warhammer peut-être envoyé avec ça, non Il y en a qui vont croire que je me répète, mais je pense que c'est bien de le redire. C'est un fantôme. Il pas de fantôme. T'es emménagé dans un appart avec un fantôme. Il a pas de fantôme. Et écoute Véronique. Je veux bien moi aussi être rationnel, mais à un moment il faut regarder la réalité en face. Un homme a perdu la vie dans cet appartement, le cœur rempli de chagrin, de regrets et de blessures. Il s'est vidé de son sang sur un lieu de sacré. bien un type que personne ne connaît apparaît sur nos photos ici. Personne ne le situe, personne ne voit qui c'est. Il est tout pâle, il a un poil flippant, il n'a pas de poil, mais ça c'est un poil leur sujet. C'est un fantôme. Euh, je ne suis pas un fantôme. va faire un effort et gueuler avec nous s'il te plaît, on est tous en train de flipper ça s'appelle l'esprit d'équipe mon gars Ça t'a montré mieux que je me mette à gueuler avec vous Ouais je pense que ça fortifierait vachement notre amitié. Ok ah ah ah Je voulais pas vous faire peur, je suis désolé La bonne barre. Ah l'esprit d'équipe Ok J'ai conscience que je suis en train de crier, mais c'est parce que j'ai beaucoup beaucoup peur Et aussi je crois que j'avais vivre. Je suis une coloc de Jérôme. Oh, okay. euh, Je suis emménégé la semaine dernière, le proprio a bien dit qu'il cherchait deux personnes. Alors je sais que je suis assez discret et votre histoire de fantôme... <rire> C'était très marrant, mais euh, Non, non... C'est moi sur les salises. Jérôme, tu leur as bien dit que tu avais un coloc Tu m'as pas oublié on vous a bien eu quand même, hein! Bah oui, bah oui, c'est mon coloc! Eh, vous êtes grave, franchement, hein! Ah oui, c'est mon coloc! C'est le coloc de Désolé! Putain, j'ai la coloc, moi! Donc c'est pas un fantôme?